Alors nous voilà pour ce débrief euh avec Albert Dantouard de chez Nalo. Salut Albert. Salut Mathieu, depuis lundi ça va Voilà, alors tu sais, les, les, les auditeurs ne savent pas. Mais nous En effet, on, a, on fait quelques enregistrements oui, un peu rapprochés. Oui, ouais. Alors, Sonia nous parle de cette assurance en euh, ouais. notamment. On a, on a mmh. un peu élargi le sujet sur la fin. Euh, C'est un sujet euh, que tu avais un peu étudié, toi, je crois Bah, euh, si tu veux, elle le disait assez bien, euh, on ne fait jamais... Réité, on n'en fait jamais euh, assez. Et tu disais toi-même, ouais, à un moment, j'avais une assurance homme-clé homme pour une levée de fonds d'une boîte que tu avais, puis après, je ne l'ai plus, etc. En fait, c'est simple. Hein. On n'est on est jamais content de payer des cotisations euh, tous les mois. Et puis, le jour où ça nous sert bien, mm. euh, ça nous paye, je sais pas, une indemnité de 50 000 euros, là où en fait, en tout, on a versé 10 000 à l'assureur, bah, on est bien content. Alors, peut-être qu'on ne s'en servira jamais, mm. mais euh, c'est un peu comme dans sa gestion de patrimoine, dans ses investissements, etc. On n'est jamais content à la fin du mois de se dire bon j'ai reçu mon salaire alors si je déduis les cotises mon épargne que je dois mettre de côté et tout euh, comment je, je vais faire pour aller au cinéma ou, ou, ou, ou au resto il y a des priorités euh, dans la vie euh, et notamment protéger se protéger soi et surtout mais même à la limite encore plus ses proches, mmh. son conjoint ses enfants, parce qu'il t'arrive un truc, ton conjoint et enfants ils sont pour rien hein. enfin, et en revanche ils dépendent entre autres de toi, tu sais, c'est comme on dit, euh, quand tu as des, des bouches à euh, nourrir ou que tu es charge d'âme, hein, mm. comme on dit, euh, on doit s'oublier en fait soi-même et c'est les autres qui passent avant toi. Bah, dans ces cas-là, prends les moyens, vas-y, go. Et comme Sonia disait très bien, quand elle a dit une fois par an, tu as un petit quai en mode ah ouais, quand même, je dis oui, une, une fois par an, parce que tout change très vite. Mm. Au Aujourd'hui, tout change très vite, tu as, as un enfant en plus. Tu changes de boulot, tu as peut-être quelques crédits en plus ou en moins, euh, d'ailleurs, etc. Et sur l'assurance emprunteur, un peu comme dans tout, allez toujours voir les gens qui sont les plus indépendants. Vraiment ceux qui n'ont pas d'intérêt à te vendre ceci ou cela. Alors mes amis banquiers, je les aime beaucoup, ai, je l'étais avant. Euh, mais lui, il rend rapport d'un PNB, produit net bancaire. Donc, à la fin de l'année, il va être jugé. Alors il y avait un débat sur est-ce que c'est le nombre de signatures, est-ce que c'est le produit qui vend En gros c'est un peu un mélange hein, tu vois, de, de, de, de tous ces, ces machins là Produit net bancaire par produit client Produit net bancaire, non que le banquier rapporte en fait voilà, à, au Quel, total de quel ses est, est le chiffre en fait. d'affaires grâce à lui que la banque a fait Mais il a un split par client, il sait combien il gagne chez, sur moi, sur Oui ma etc ma et mais en tout cas à la, à la fin euh, son poste doit avoir une rentabilité. On reste mmh. quand même dans Ce C'est ah pas une association vrai, hein, une oui. banque, hein, mmh. donc. Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant parce que souvent, enfin quelquefois, j'ai des gens qui me disent, mais je comprends pas pourquoi euh, ma banque elle me prête pas, pourquoi est-ce qu'elle m'assure pas, etc. Et je dis, tu sais, c'est pas une association. Enfin, il mmh. n'y a, a pas de droit à l'emprunt ou à, à, à l'assurance la science. Et puis, il y a largement assez d'établissements pour trouver euh, quelqu'un qui va te prêter mmh. de l'argent. Donc, euh, passer par un intermédiaire qui est le plus indépendant possible. Euh, J'en parlais ce matin, d'ailleurs, avec un, avec un client qui voulait faire des opérations immobilières un peu particulières, marchand de biens, etc. Il me disait, bon, Albert, euh, OK, euh, donc, euh, ouais, donc pour toi, euh, passer par ce courtier-là, c'est bien, pourquoi, comment et tout. Je, je dis je veux dire, c'est aussi ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Si tu passes euh, deux jours pleins Allez essayer de te négocier tes prêts, tes assurances empruntaires, blablabla, bla, etc. Parce ouais. que tu veux économiser euh, 2000 euros de courtage avec ton, ton courtier. 2000 euros sur 15 ans. Euh... Voilà, etc. Ouais. Toi, deux jours de boulot sur ta spécialité. Ça te mmh. fait gagner 20, 20 000 balles. tu vois mmh. c'est pas... Donc, ça, vraiment, passez par un intermédiaire. Assurez-vous. Moi, je sais que je suis tout risque sur mes bagnoles, tout risque partout. Mm. Parce que si il une merde, enfin c'est tellement radin quoi, je trouve, euh, de pas penser en fait aux autres qui eux vont être dans la merde parce que toi t'es mort ou es, tu deviens handicapé, euh, tu, tu perds ton emploi, etc. Pense aux autres en fait oui, quand C'est déjà assez pénible démarche, pour eux. Si, c'est déjà si tu assez pénible pour, si pour eux. Double peine. Euh... Ah, exactement. Donc moi ah, ouais, il euh... y aura peut-être des gens qui seraient satisfaits, mais je... ça c'est ouais, <rire> bon, des rais... après c'est des petits trucs euh, perso. Mais euh, pense aux autres. D'abord, tu vois, pense pas à toi et à ton petit compte en banque parce qu'il y a 50 balles de, de plus par mois mmh. qui partiraient. Donc, ça, c'est un, vraiment un premier gros point. Ensuite, euh, l'histoire de la loi euh, Lemoine. Franchement, moi, euh, j'applaudis des deux pieds, des deux mains et de tout ce que tu veux parce que euh, cette libéralisation de tout cet écosystème financier. C'est quand même génial parce que ça fait des décennies qu'il y a des espèces d'oligopoles que je trouve malsains, en fait, carrément euh, malsains, et je pense que le mot est presque faible, parce que, en fait, ça fait une espèce de rente. Et, euh, et en tant qu'épargnant, assuré, souscripteur de produits financiers, etc., je veux dire, c'est ton argent, tu as quand même le droit de changer si tu estimes que, à garantie égale, quelqu'un va te faire payer. 25 euros plutôt que 32. Mais sur 12 mois multiplié par 25 ans, ça peut te faire beaucoup. Euh, je parlais euh, l'autre jour avec un courtier qui s'est se, spécialisé en assurance en, en emprunteur. Il m'a dit le maximum que j'ai fait qu économiser, c'est 67 000 euros. Non, mais t'imagines, 67 000 euros pas sur un, sur un emprunt de 20 ans. Mmh. C'est gigantesque en fait. Gigantesque. Donc, cette libéralisation, elle est top et hyper bien. Je peux te dire qu'il y a eu des batailles assez sévère dans les coulisses, parce qu'évidemment, hein, les assureurs, tu vois, ils, pour eux, quelqu'un qui signe une assurance emprunteur ad adossée à un crédit de 20 ans, il n'y a pas si, si, si longtemps que ça, c'est bon, et oui, il y avait une rente sur 20 ans pour eux Et ben non, il va falloir se bouger, il va falloir être créatif, il va falloir être innovant Il va falloir réduire les, les, les coûts, en gros arrêter d'avoir tout un tas de salariés planqués dans, dans des placards Non mais mmh. tu vois je, je suis un peu sec mais c'est quand même un peu ça C'est un petit peu ça l'idée Parce que euh, l'argent c'est des gens qui ont gagné à la sueur de leur front de, de, de l'argent Ils veulent payer ce qui est... Nécessaire et est... juste, et pas plus. Enfin, c'est la remarque pas... que je me faisais, euh, tu vois, en me disant, euh, quand, quand Sonia nous disait 5 à 15 000 euros, en fait, on parle de à... d'économie, c'est 5 à 15 000 euros net, net, net. Quoi. Et pour la à... grosse, grosse majorité de... des gens, c'est énorme. Bah, non, mais, mais pour et tout le monde, non, oui. mais, mais même, en plus, même encore plus, pour, en plus, pour la Généralement, ce est un... qui est intéressant, c'est que de toute façon, c'est énorme parce que souvent, c'est lié à. À ton patrimoine. C'est-à-dire que si mmh. tu pas beaucoup de patrimoine, bah ouais. ce sera 5000 mais c'est très <rire> fort pour ce toi. Si tu as beaucoup de capital, ce sera 20 000, 30 000. Et oui, parce que c'est vraiment proportionné euh, le gain bon, à être. Et sauf etc. si tu as beaucoup de capital et que tu vis dans un 20 mètres carrés. Et bon, je me, me souviens de cette histoire d'assurance-emprunteur. Il y a pas si longtemps. On l'embrasse. exactement. Et tu sais, il y a pas si longtemps, c'était qu'on pouvait changer une fois par an. Donc, mmh. donc en plus, il fallait pas louper la date anniversaire, fallait faire. Une, une lettre recommandée euh, genre un mois, deux mois avant, personne n'y connaissait rien et personne ne le, le, le, le faisait donc ça, ça c'était il y a quelques, quelques années et les, et les banques disaient personne ne le, le, le, le fera et là, a été réussi ce point final tu peux changer quand tu veux comme tu veux, etc. et ça, euh, je profite un peu de ça pour euh, euh, à tous ceux de l'administration <rire> ou des banques ou des assureurs qui nous entendraient euh, euh, euh, accepter que la concurrence puisse exister. Et surtout, sur la science 10, pareil. Tu vois non mais ce qui serait bien c'est d'avoir un, un, un tu sais un numéro oui comme de, Rio, euh, oui, le Rio oui euh, Rio là Rio pour portabilité ouais, du euh, numéro de euh, téléphone portable le truc interopérable si j'avais un truc comme ça tu tape qui un pouvait, code et puis et puis ça, ça, ça donne euh, tous les accès à, ouais. à ton, mon capital restant dû, ouais. à machin parce que là a, quand même ça ça me je vais pas dire que ça m'angoisse mais tu vois me dire attends faut que j'aille ah, faut faut faut à... dans l'interface de la banque moi franchement trouver combien je dois payer encore combien ah non mais quand la loi Le lemoine elle est les sortie je me, je me suis dit, ok, sur ce bien, ce bien, ce bien, je suis sûr que je peux aller gratter, etc. Et là, j'ai un courtier en assurance-emprunteur qui me dit, bah voilà, alors il faut me, me remplir ça, ça, ça, ça, pour savoir ce que, ce que je peux faire. Et là, je me suis dit, ouais, bah, je le ferai quand j'aurai <rire> le temps. Pour euh, ça que, pour et ça ça que je, je le ferai, mais ça prend du temps. Même la ouais. démarche, en fait, elle, elle prend du temps. Donc il n'y aura pas non plus euh, une armada de gens qui vont changer du jour au lendemain, mais c'est vrai que si on avait un, un moyen technologique un peu comme la portabilité du numéro de, numéro hmm. de téléphone portable dont tu parlais, euh, ce serait quand même top Et je vais te dire un truc Tout le monde y gagnera Les assureurs Les assurés Les courtiers Tout le monde Regarde oui, la, la portabilité Du, empath, du numéro de téléphone bah, Le changement d'opérateur Les débats qu'il y avait eu C'était complètement dingue Et, et est-ce que Messieurs les opérateurs Est-ce que vous gagnez moins d'argent En fait aujourd'hui Non Vous en gagnez encore plus donc arrêtez en fait arrêtez est-ce qu'on on change d'opérateur tous les ans en plus non tu en fait en plus c'est même pas ça c'est juste qu'on se dit bon bah là il y en a un vais quand même payer des balles de moins le pouvoir d'achat aujourd'hui fait que et puis à d'autres périodes les gens regardent moins etc et tu vois c'est les mêmes débats aujourd'hui sur la transférabilité de l'assurance vie il y a la loi pacte qui existe les assureurs et les courtiers en majorité sont hyper euh, réticents et freinent et, et, et, et, freine et mettent des bâtons dans, dans les roues, mais ça va, euh, ça va euh, arriver au bout. Mais c'est dommage de devoir se battre, euh, commencer à, à s'engueuler avec les gens au lieu de juste se dire l'intérêt client. Enfin, faisons passer l'intérêt client d'abord et tout le monde y gagnera. Donc la science emprunteur, allez-y, prenez le temps de le faire, mais limite faites-le une fois bien là, septembre, octobre, novembre, mmh. etc. Et puis et puis après. Euh, euh, re regarder peut-être euh, tous les ans alors pareil c'est proportionnel à votre patrimoine mmh. hein, si vous avez un bien euh, faites faites pas ça tous les ans mais si vous avez beaucoup de biens euh, en effet si on peut à chaque année faire une petite une petite réduction à garantie égale hein, je, je, je précise bien à garantie égale et bien vérifier que votre courtier lui-même est pas en train d'essayer de vous prendre comme client en disant non mais c'est bon c'est les mêmes garanties mmh. alors que peut-être qu'il y en a une ou deux qui, qui, qui sont pas bonnes si vous avez un gros patrimoine en effet une fois par an peut-être que à chaque année, pourrait descendre de 2000 euros, 2000 euros, puis au bout de 10 ans, ça fait 20 000 euros. Donc c'est mmh. pas rien. Super, eh ben, on va y aller. Merci, euh, on va aller faire ça euh, cet été, tu vois qu'on a un ouais. peu plus de ouais, temps. Voilà, ça. Euh, merci beaucoup Albert. Bah, je euh, pris, euh, pareil, on te suit sur LinkedIn, Albert D'Anclair, ouais, Albert ouais, ouais. Nalo. Albert Nalo. On Albert bien. Nalo. <rire> euh, voilà, ça marche. Euh, et puis, bah, à très bientôt. On se retrouve bah, euh, très bientôt, bien la, sûr. Sur pour, la Martinique. Pour d'autres sujets. Salut, oh, Ciao, ciao.